Bonjour à toi, je suis ravie de te retrouver et j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Véronique Adam. Alors Véronique, elle a suivi le programme La Voix de Demain qui a démarré pour la première fois il y a un an, pratiquement jour pour jour, au moment où on est en train de tourner cette vidéo. Mais avant de parler de ça, j'ai envie de te laisser te présenter Véronique. Merci, bonjour. Euh, je m'appelle Véronique, je suis ta fille. Euh, je suis ta fille depuis 32 ans. Euh, j'ai suivi la voie de demain il y a un an, donc c'était la première version, euh, que dire de plus, euh, je suis docteur en sciences de l'environnement, euh, j'ai fait de la recherche, maintenant je me reconvertis dans le conseil. Euh, alors j'ai envie de te poser la question, bon, on se connaît un peu, on va dire les choses comme ça, mais euh, j'ai envie de te demander. Qu'est-ce qui t'a donné envie de t'inscrire et de suivre la voie de demain euh, Je me souviens que ce qui m'avait le plus donné envie, c'était la connaissance que tu donnais sur les chakras. Euh, et puis j'étais aussi dans une période euh, un peu d'introspection où je méditais un peu plus, où je, commençais à, euh, je recommençais à écrire dans mon journal. Où euh, j'apprenais des choses sur l'astrologie enfin j'étais dans cette mouvance un peu donc ça collait euh, parfaitement à, à mon état d'esprit d'alors en plus euh, je te connais un peu aussi donc je, sais un peu de quoi tu... enfin, je me doutais de quoi tu allais de, de, de, des sujets que tu allais aborder donc euh, ouais, j'avais envie d'en savoir un peu plus sur... Euh, sur... ok pour toi qui nous regarde, La Voix de Demain, en fait, c'est un, une formation, un programme assez original, puisque effectivement, il suit euh, le cheminement des, des sept chakras principaux que, que nous avons, donc ces centres d'énergie, euh, mais il mêle des connaissances euh, qui viennent d'Asie, par exemple celle avec les chakras ou des méditations, avec des connaissances que j'ai acquises lorsque je vivais en forêt amazonienne il y a beaucoup beaucoup de sagesse amérindienne dans cette, dans cette formation j'avais envie de lier les deux et de les tricoter ensemble parce que je trouve qu'on est trop souvent en train de dissocier des courants de spiritualité alors qu'en fait c'est intéressant de les rejoindre et euh, je suis quand même persuadée que dans le bazar qu'on tra... qu vit actuellement tous euh, je parle de la pandémie euh, il fallait quelque part, euh, en tout cas pour moi, pouvoir non seulement m'appuyer sur cette sagesse amérindienne qui m'est extrêmement précieuse et qui me permet de traverser cette période relativement ser ser sereinement, mais aussi pouvoir la transmettre et la transmettre à d'autres personnes. Et je trouvais que c'était intéressant de ne pas faire que ça, mais de relier les deux. Donc, euh, j'imagine que c'est ça aussi qui t'a interpellé parce que tu savais évidemment que j'avais passé du temps en forêt amazonienne oui et ça m'intéressait d'en savoir un peu plus sur ce que sur ce que sur, sur ce que pensent les amérindiens sur leur spiritualité sur leur tradition sur leur spiritualité que j'imaginais bien ancrée dans la nature et ce qui le cas donc euh, oui ça m'intéressait aussi beaucoup ce côté on peut peut-être préciser pour que toi qui nous regardes tu comprennes mieux que je suis partie seule en forêt amazonienne alors que Véronique et sa sœur étaient déjà de jeunes adultes, donc elles n'ont pas vécu ce moment-là avec moi et c'est quelque chose d'un petit peu qui était peut-être un petit peu flou pour toi. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi pendant que tu as suivi ce programme C'est difficile pour moi de te répondre clairement. Euh... J'ai beaucoup... En fait, c'est comme si, si j'avais engrangé les choses sur un niveau mental, intellectuel. Euh, il y avait aussi les méditations qui ont été très fortes. Euh, mais ce n'est pas encore forcément descendu... Euh, enfin, aller plus loin, c'est-à-dire que... que je que n'ai pas, pas forcément reproduit les, les, les méditations, par exemple, mais... Je sais que les outils sont là et, euh, et c'était une super belle expérience, non seulement parce que tu apprends à te connaître toi-même un peu plus, mais aussi parce que tu rencontres, euh, tu rencontres vraiment des belles personnes, même si c'est sur Zoom et, et, et tu passes des moments très forts. Enfin, moi, j'ai trouvé que c'était hyper convivial et, et bienveillant. et Enfin, c'était des bonnes soirées à chaque fois. J'en ressortais euh, pleine d'énergie, même si ça se terminait un peu tard. Oui. Alors ça, ça a changé dans les nouvelles versions, hein, puisque on commence plus tôt, euh, justement parce que les discussions étaient vraiment intéressantes et les échanges étaient intéressants. Donc ça se finissait parfois. Euh... 11h30 minuit et c'était fatigant pour tout le monde donc euh, aujourd'hui les, les réunions qui se font sur Zoom se font plutôt elles démarrent à 17h30 ou le de démarrer à 20h ce qui laisse un peu plus de temps justement mmh. euh, pour aller loin dans ces échanges parce que c'est vrai que ce groupe qui se constitue autour de ce programme il est important et euh, moi j'y tiens vraiment parce que ça répond à un enseignement majeur comme ont légué les Amérindiens aucun groupe se forme par hasard, chaque personne qui fait partie d'un groupe détient une parcelle des autres personnes du groupe et euh, personne ne jamais... enfin c'est comme un effet miroir donc en fait ce, ce groupe là il y, y, y a une résonance des personnes les unes à l'intérieur des autres et quand on laisse s'exprimer ça ça donne effectivement des choses qui sont euh, un peu différente de ce qu'on peut trouver autrement et ça m'a paru vraiment important de garder cette notion de groupe et ces échanges qui effectivement se font en visioconférence mais qui, comme tu l'as dit permettent quand même de transmettre une belle énergie on, on l'a vécu ensemble hein. on, a, on a vécu pendant la, la, la session que tu as suivie un, un enracinement notamment qui était un enracinement d'anthologie je ne sais pas si tu te rappelles mais euh, les personnes qui font souvent des enracinements avec moi étaient étonnées. Et moi aussi, euh, de, de la puissance qu'il avait pu avoir. En fait, c'était en plein premier confinement ici en France. Et c'est vrai qu'on expérimentait des choses comme ça sur Zoom. On a, on a malheureusement un peu plus l'habitude euh, de ça. Euh, J'ai envie d'interroger un petit peu plus par moi. Mm -hmm. euh, tu étais à ce moment-là confinée euh, en Suisse. Euh, toute seule euh, ça a dû être très compliqué ce confinement pour toi euh, est-ce que pendant ce confinement pendant le moment où tu étais repliée sur toi-même ça t'a aidé d'une manière ou d'une autre à vivre ce que tu avais à, à vivre oui euh, oui d'autant plus alors c'est marrant parce que pour moi, le confinement, je ne l'ai pas... Alors, c'était dur parce que en plus, j'habitais en Suisse, pas dans le même pays que mes proches, donc euh, je ressentais l'éloignement. Mais la solitude, euh, en tout cas, les premières semaines, je l'ai bien vécue. C'était comme si... C'était ce qu'il me fallait à ce moment-là. Et... Et ça résonne bien avec le fait que c'est une période où je suis rentrée en introspection, où je suis, un peu allée... je suis allée un peu plus loin dans la spiritualité. Donc, ça m'a aidée dans ce sens-là où... C'est marrant, ça a répondu à un besoin du moment de, de, de, oui, de spiritualité, de, de me connaître un peu mieux. Et, mais c'est sûr aussi que euh, ça permettait d'avoir des échanges et que les méditations permettaient de s'évader un peu euh, du quotidien. Et que oui, ça faisait du bien. bien. Est-ce que… Euh, tu as changé de vie depuis, euh, tu ne vis plus en Suisse, euh, tu ne fais pas le même métier, tu as beaucoup bougé depuis, euh, depuis un an. Est-ce que euh, ça t'a aidé dans le fait de bouger ou est-ce que c'était euh, pas plus que ça Je ne crois pas que ça m'ait aidé dans le fait de bouger. Ça m'a aidé... Euh ça m'a aidé pour être plus moi-même. Ça m'a aidé dans ma confiance en moi, en fait. C'était surtout beaucoup parce que, alors, tu as toute une, je pense que c'est encore le cas, tu as une première partie où tu parles des peurs, de, de gérer les peurs, tu nous donnes des outils. Je me souviens que c'est cette partie-là et la partie sur le féminin sacré qui m'ont le plus... Euh, moi, qui m'ont le plus marqué déjà, <rire> c'est celle dont je me souviens le mieux, et, et qui m'ont certainement le plus apporté euh, pour, euh, pour me sentir plus, euh, je ne sais pas, plus moi-même, j'ai envie de dire armée, mais en même temps, je n'ai pas envie de dire armée parce que c'est plus des outils que des armes que tu nous donnes, mais tu vois, plus. outillée euh, Outillée, oui. Ça m'a ça donné confiance en moi dans le sens où, encore une fois, je sais que ces outils sont là et si j'en ai besoin. Euh, j'y ai accès quand je veux parce que j'ai pris des petites notes <rire> oui et puis pas que, il y a des aussi mais... c'est vrai que le travail sur le moment m'a aussi aidé à, à me rendre compte de certaines choses et à, et à, et à m'affirmer comme je suis donc certainement que ça a aidé dans, le sens, dans ce sens là, indirectement à bouger, à mettre d'autres priorités devant mais j'avais déjà, déjà l'optique de bouger avant de faire la formation d'accord donc... Mais tu as trouvé quand même des outils qui t'ont permis de le faire peut-être oui. de manière plus sereine et, et en étant plus alignée avec ce que tu es, toi. Oui, ben surtout que j'ai déménagé et emménagé avec mon compagnon, donc euh, tu donnes aussi pas mal de, de clés ou de pistes de réflexion sur les relations, euh, notamment sur les relations hommes-femmes, et ça aide. Euh, je pense que ça m'a aidé, en fait, je pense que j'y ai beaucoup pensé en, au moment d'emménager et avant pour préparer mon état d'esprit à faire attention à certaines choses à... tout en restant fidèle à moi même tu vois pas ouais. plus dans l'observation que dans le... le faire ça ça ça et ça comme ça et... ouais. ok alors toi qui nous regardes, tu as peut-être envie de poser des questions et je t'invite à le faire si tu le si tu le souhaites bien entendu les commentaires juste en dessous de cette vidéo euh, t'appartiennent tu sais ce que disent les amérindiens hein. Euh, je t'ai partagé mes pensées, j'ai hâte d'écouter les tiennes. Euh, et aussi bien Véronique que moi, on aura plaisir à te, à te répondre. Donc surtout, n'hésite pas à écrire en dessous euh, tes questions, tes, tes demandes, qu'elles soient envers Véronique ou, ou envers moi. Euh, j'ai envie de te demander où est-ce. Alors, tu l'as dit, tu es, tu es docteur en sciences de l'environnement. Euh, je sais, parce que tu m'en as parlé en confidence, tu as des, des projets professionnels euh, un petit peu différents de ceux que tu as suivis jusqu'à maintenant. Euh, j'ai envie de te demander, où est-ce qu'on peut te trouver sur les médias sociaux ou te suivre pour les personnes qui seraient intéressées euh, par le fait que tu veux, si j'ai bien entendu et bien compris, euh, euh, faire du conseil en, en environnement euh, où est-ce qu'on peut te trouver On peut me trouver sur LinkedIn, très facilement, tapant Véronique Adam. Oui. <rire> euh, surtout là, après j'ai un Facebook que je n'utilise plus, un Instagram qui est plutôt perso, que j'alimente pas beaucoup. Par contre, il y a un autre compte Instagram lié à un site Internet qui est certainement intéressant pour ceux qui s'intéressent à la voix de demain, qui s'appelle C'est bon pour la planète, où euh, bah, on donne toutes les deux. Des astuces pour une écologie au quotidien, on va dire. Alors, tu dis toutes les deux, moi je vais simplement préciser que ça a été toutes les deux et c'est beaucoup, beaucoup plus toi aujourd'hui que moi. Moi, je viens de manière en surfaçage. Tu as écrit énormément d'articles sur ce blog, donc c'est bon pour la planète.com et on mettra sous, le, sous la vidéo les liens pour, pour te trouver. C'est toi aujourd'hui qui es leader sur ce sur ce projet, donc euh, voilà, et, et c'est chouette euh, de te passer le relais euh, progressivement, ça, ça me fait très plaisir. Est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose ma fille Je crois que j'ai dit tout ce que je voulais, euh... ouais, c'était vraiment une belle expérience et, euh, et je la conseillerais non seulement pour, euh, pour les, les, les apports euh, en connaissance, en savoir-faire de, méditation, de de développement personnel, mais aussi parce que franchement, c'était des bons moments et j'ai rencontré des belles personnes. Même si je n'ai plus de contact avec elles, je... ce qui est un choix d'ailleurs, hein, ce n'est pas... pas nécessaire, mais j'en je... garde des très bons souvenirs. Donc, merci. <rire> je t'en prie. C'était un plaisir pour moi de, de t'accueillir dans cette voie de demain et de partager ces connaissances avec toi. Merci beaucoup. Euh... Si tu as envie de Suivre le même chemin et cette voie VOIE pour porter ta voix VOX aussi dans le monde de demain, tu peux naturellement t'inscrire. Il y a en permanence, tant qu'il y a de la place, la possibilité d'intégrer cette voie de demain qui est aujourd'hui sous une forme un petit peu différente, mais qui donne plus de liberté finalement puisqu'il y a plus de vidéos donc tu peux la suivre quand tu veux et puis bien entendu il y a toujours ces, ces réunions de groupe que l'on fait sur Zoom avec beaucoup de, de partage et d'énergie de, de, au travers de ça donc tu trouves sous cette vidéo tous les liens pour rejoindre cette cette voie cette voix de demain merci à toi de, de nous avoir écoutés merci à toi ma fille merci beaucoup et puis merci. je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo et je t'invite, si tu le souhaites, à faire tout ce qui va bien pour voir les prochaines vidéos, t'abonner, mettre des likes, euh, enfin, tout ce qui va bien. Merci, à bientôt. Ciao.